Bonjour, aujourd'hui on vous propose un travail de renforcement des muscles des membres inférieurs. Bien sûr, les membres inférieurs sont très sollicités dans la pratique du ski alpinisme. Il est donc très important de développer leur force sous toutes ses formes et tous les régimes de contraction. La force des membres inférieurs va permettre la propulsion motrice dans la durée de la montée, ainsi que le contrôle des trajectoires et l'engagement dans les descentes. Les muscles les plus sollicités sont les quadriceps mais les ischios jambiers, les mollets, ainsi que les muscles fessiers interviennent aussi. Je vais laisser Alexis Sevenec vous démontrer quelques exercices sollicitant les quadriceps. Un petit peu de renforcement musculaire, c'est ma partie préférée à Monsieur Galindo. Voilà. j'ai pris ma petite fiche, parce que j'en fais tellement souvent après, je ne vais pas m'en souvenir. Alors là, on va faire un travail des jambes. Donc on va faire position du chousse. On tient une dizaine de secondes comme ça. On reste bien à 90 si vous là en pleine descente ça peut servir aussi en course à pied après on décolle une jambe et là on tient pareil 5 secondes à peu près jambe droite on n'oublie pas la frangine jambe gauche on revient on remonte puis on recommence pour ceux qui c'est trop facile vous mettez un des mobiles, des trucs instables. Hop, on vient descendre. Hop, pareil. Les coudes vers les genoux. Et on tient une dizaine de secondes. Hop, là, pareil. On vient bien chercher l'équilibre. Un secondes sur la jambe gauche. La jambe droite. On revient. Et on remonte. Alors, deuxième exercice, les squats. Hop, on vient, descend à 90. Quand on se baisse, on vient les bras. On remonte. On vient. Pareil, on vient tenir à une dizaine de secondes. Et après, sur une jambe. Voilà, et on fait attention à pas avoir le genou en avant du pied. Bien garder le genou dans l'alignement au niveau des orteils. Ça il l'a pas dit, mais on peut faire la même chose là-dessus. Toujours apporter un petit peu de difficulté pour ceux qui sont à l'aise. Ah, c'est même chose hein. pareil sur une jambe pareil sur l'autre jambe ah. et après le dernier petit exercice bondissement latéral hop je viens je descends à 90 fait gaffe il un peu de l'argent là moi je n'ai pas assez hein, bon et on vient bien 90 c'est important c'est de venir bien se fléchir pareil vous pouvez rester une dizaine de secondes je le fais pas parce que ça va être trop long après la vidéo Ça va être un peu pénible voilà et après vous enchaînez vous faites un petit circuit alors ça c'est vraiment spécifique travail des gens